Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Bani, votre consultante business. Alors les amis, je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour, vous, pour faire mon retrait euh, de Pétrompé une fois de plus et vous donner quelques petits conseils. Alors comme conseil aujourd'hui les amis, je voudrais déjà vous encourager chacun de vous à activer la double authentification euh, super trompé je encourage beaucoup plus ceux qui ont les gros barils parce que comme vous le savez il y a plusieurs leaders qui ont été piratés donc voilà moi mon, ma double authentification elle est activée depuis donc euh, voilà je vais vous encourager à l'activer aussi mais ce que vous devez savoir je vais vous faire une courte vidéo après celle ci pour vous montrer comment activer euh, la double authentification est ce que vous devez retenir. C'est impératif. On n'active pas la double authentification juste pour l'activer. Il faut savoir aussi euh, l'utiliser. C'est très important parce que beaucoup l'ont activé juste par fantaisie et ont perdu leur compte. Il a fallu encore écrire au support de Petron P pour voir comment on peut restaurer leur compte. Donc, ça ne s'active pas juste à la, la va-vite, à la tête envolée. Il faut savoir qu'on peut perdre un téléphone. On peut euh, formater le téléphone. Donc, ça peut arriver de perdre ces informations. Donc, il faut savoir tenir euh, ces données euh, lorsqu'on active la double authentification. Donc, ce matin, les amis, je vais faire un petit retrait. J'aime bien l'appeler comme ça. Euh, je ne sais pas pour toi si tu n'es pas encore dans PetronPay. Je ne sais pas pour toi si tu n'es pas encore dans une plateforme en ligne. Ce que tu attends si tu continues à hésiter, moi je vais t'encourager. Hésite encore plus. Parce que vous savez, pour ceux qui, qui font du bien, même la Bible le dit, qu'ils fassent encore plus du bien. Que ceux qui font du mal, qu'ils continuent. Parce que vraiment, de toutes les façons, à la fin, on aura le résultat de chacun. Donc si toi tu continues dans l'hésitation... Vraiment mon ami continue à hésiter, non continue à masser Comme on a dit que j'ai trempé Je continue à plonger encore plus profond Dans Pétrompé, je plonge Même 5 mètres Je plonge et je nage en sous-marin dedans Donc moi je vais t'inviter aujourd'hui à nager aussi en sous-marin dedans avec moi euh, On m'a demandé Pétrompé paye toujours Oui Pétrompé paye toujours Donc j'ai plus besoin de faire trop de, de, de, de pub Vous pouvez voir mes résultats là mes daily bonus, mes bonus quotidiens, mes bonus de parrainage, mes bonus binaires. Et vous voyez que le binaire, il, il est plus fort que tous les autres parce que j'ai gagné 55 000 dollars en binaire, 20 000 dollars en bonus de parrainage. Donc, toi qui t'es inscrit et tu dors et tu attends, Madame Olga, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider à parrainer. Je n'aide pas les gens à parrainer. Je leur montre juste comment parrainer. Voilà. Donc, euh, c'est pas euh, de la magie. C'est juste de la volonté. C'est juste de la volonté et du plaisir qu'on prend à le faire. Donc, prenez plaisir à partager. Vous prendrez plaisir à parrainer. Ce n'est pas compliqué. Donc, ce matin, on va faire un petit retrait. Je voudrais qu'on compte tous ensemble. Vous savez, moi, j'ai une plateforme. J'aime me tromper parce que comme je vends de la monnaie, je suis une plateforme d'échange. Ça fait que quand je cultive les bitcoins comme ça, ça me mot Ça me mot <rire> J'ai le goût de ça. Donc... Euh voilà, je, je voudrais aussi que vous, vous ressentiez le même goût. Euh, pour ceux qui sont dans les petits barils, ça va venir cultiver un peu, un peu vos 1$ chaque jour. Ça va arriver dès que c'est 10, 20$, même upgradé. Pour ceux qui sont encore en arrière, regardez, je suis déjà au baril de 499$. 4,999$, donc c'est 1 Pour ceux qui sont en 1900 upgradé. ceux qui sont à 999$, upgradé. D'accord Upgradé, parce que plus gros est votre baril, plus gros seront vos gains. Donc, je voudrais juste rapidement calculer mes 3700 dollars, combien ça me fait. Et, excusez-moi, pour vous autres, si c'était dans votre portefeuille, ça devait vous faire 2 100 000. Mais chez moi, je vous dis le vrai montant que ça me donne, moi. Moi, moi je vends les bitcoins. Voilà. Donc, ce matin, les amis, je vais faire mon retrait de 2 442 000 francs. Waouh! Un mercredi. Ah, Seigneur, qu'est-ce que j'aurai dans mon compte vendredi? Oh, Aïe Attention! Et je ne suis qu'à 77%. J'ai même, même pas encore fait mon 100%. Donc, je n'ai même pas encore récupéré mon capital de 5 dollars. Donc, ce matin, je fais rapidement mon retrait. Pour ceux qui ne savent pas comment faire un retrait, tout simplement, vous allez dans le menu là. Vous cliquez sur « Financial », donc « Finance », pour ceux qui ont les menus en, anglais, en français. Vous cliquez sur « Retrait ». Moi, c'est « Withdrawals ». Donc, je clique dessus. Et le minimum de retrait à trompé pour les nouveaux, sachez que c'est 25 dollars. Voilà, c'est 25 dollars. Et vous savez, on prend plaisir quand on retire ses premiers 25 dollars. Vraiment, j'ai une pensée pour Mama Guy quelque part qui a fait son premier retrait hier. Mais puis elle, elle a pris son pied à... A, a, a fait le retrait de 25 dollars. Elle était fière. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle a... Elle, elle était fière. wa mes dollars. En même temps, je vais jubiler les dollars de... De... De... de, de, de, de Alors, elle a crié. Je, je prends plaisir à partager ça ce matin. Parce que c'était tellement... Beau. C est, c est, ça rend heureux de voir un de vos fieuls qui jubile ses 25 dollars de retrait. Vous savez. Et, et, et, et, et, et donc, elle s'est impatientée. tromper ça prend combien de temps pour payer J'ai dit, mais regarde, elle parle de Pétrompeau, je ne sais pas combien de temps ça prend. J'ai dit, mais c'est 24 heures maximum. Elle dit, ah d'accord, ça va alors, ça signifie que je suis dans les temps. je dit, d'accord, oui, tu es dans les temps, mais quelques heures après, j'entends. Hop <rire> Elle a commencé à crier. J'ai reçu mes 25 dollars. Ouais. Elle dit, ma loulou, tu as reçu mes 25 dollars. Elle était fière, mais ce n'est pas vrai. J'étais contente pour elle. Elle avait ses premiers 25 dollars dans son compte blockchain. Euh, euh, Coinbase. Elle avait retiré 26, donc ça arrivait 25 quelque chose. La joie de ça. Les amis, j'espère que je voudrais que chacun de vous goûte à cette joie-là. Tant que Petron P nous rend heureux. Vraiment, partagez ce bonheur autour de vous. Et n'oubliez jamais, on ne force personne à rien du tout. Vous le faites. Vous le faites. Vous partagez sur vos statuts, sur vos... Vraiment, c'est ceux qui sont intéressés, ils viendront de même devenir heureux avec vous aussi. Donc voilà, j'espère que euh, je n'ai pas trop babadé. Euh, Henriette, je te salue. Euh, Maggie, je te salue. Je te fais un gros câlin. Et j'espère que j'aurai mon jus. Tu connais mon goût. Hein, dans tes 25 dollars, là, je ne suis pas cher, quoi. Je suis pas cher. Juste une petite, de, une petite bouteille d'eau tanguille de, de, de 250. Ça va m'aller. Ça va m'aller. Donc, voilà. Donc, je vais faire mon petit retrait. Voilà. On va mettre 3700. Je ne laisse même pas rien. 3700 dollars. Voilà. francs moi bon, Je laisse la vie bulle. Voilà. dollars Et puis, je lance le retrait. Je dis encore, pour ceux qui sont nouveaux, suivez mon regard. Quand vous avez déjà fait ça vous allez voir qu'ici si vous avez pending on confirmation email bon je vais un peu mettre une vue ordinateur pour que uh -huh, voilà donc vous voyez euh, on a un pending on confirmation email donc ce qui a lieu de faire maintenant c'est d'aller dans ma messagerie et après vous trouvez le mail de Petron P là vous cliquez sur, vous savez, c'est en français, annuler mon inscription, ça n'annule pas votre inscription. Hein? En anglais, ça va mettre confirmer le retrait. Donc, n'ayez pas peur. si vous avez pas cliquer en bas. Voilà, euh, ouvrir dans Chrome. Voilà, version ordinateur pour avoir une meilleure vue. Donc, vous pouvez voir et constater. Voilà, je vais zoomer là pour que vous regardiez mes retraits. Et à ma prochaine, c'est-à-dire vendredi, quand je vais faire mon prochain retrait, ne vous inquiétez pas, je vais faire le bilan juste de cette page ici. C'est le bilan de mon mois de mars qui n'est même pas encore terminé. Voilà. Donc ici, oh là là, le 5 mars, le 2 mars. Donc depuis le 2 mars ici, j'ai déjà fait des retraits. 3000, 3000, 3000, 1000, 3000, 3000. Hé hé, <rire> En deux semaines, oh, Pétrompe va rendre quelqu'un bête, je vous assure. Bête, bête du pétrole. Alors, les amis, tout ce que vous avez à faire après, c'est d'attendre que euh, Pétrompe verse l'argent dans votre portefeuille et ensuite, bam, c'est dans votre compte. Donc, euh, j'espère que la vidéo t'a motivé ce matin et on va se dire euh, à très bientôt. Mais surtout, n'oublie pas, si tu es nouveau sur ma chaîne, si tu me découvres au travers de cette vidéo, mets un pouce, like. Laisse un commentaire pour me dire quelque chose de beau, de me dire au moins là où tu m'as écouté. Aussi, n'oublie pas de t'abonner, surtout de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, chaque fois que je vais publier une vidéo, tu seras le premier à être informé, à être notifié. Donc voilà, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao